Je ne peux pas le laisser ici. Il te faut une famille, des frères, des sœurs. Les loups Puisque c'est le petit dernier de la meute, nous l'appellerons. Mowgli. Ah si je reste ici, vous êtes tous en danger. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas peur de Sherkan. À quoi me servent les petits d'hommes ah Une frayeur, ils tombent dans les pommes. Ah bah, mmh c'est beaucoup trop dangereux Et Sherkan, Rode Contre lui All right Tous les jeunes savent faire le feu ouais. Et tu es un petit ouais. Dis-moi tu sais. bah ouais, On va apprendre hein Mais on s'habitera Apprends-moi à aller jusqu'au bout Apprends-moi, apprends-moi Tout seul envers et contre tout Apprends-moi à faire les bons choix